Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le décorateur property pour manipuler les attributs d'une classe. Alors euh, là on a une classe rectangle avec différentes méthodes, il y a deux attributs, l'attribut privé euh, underscore underscore largeur et l'attribut underscore underscore hauteur qui est également privé. Pour euh, y accéder, on a un getter et un setter pour euh, chaque euh, attribut et euh, on a une méthode surface là qui nous donne la, la surface du rectangle. Là il y a un exemple d'utilisation, on crée une instance, on set sa hauteur à moins 30, donc ça va être euh, refusé. On, voilà. on vérifie ça, euh, voilà, la hauteur reste à 3, après on dit que la hauteur c'est 10. Et ensuite, on récupère la hauteur, la surface, et on affiche le tout. Donc là, c'est un petit peu lourd cette manière d'écrire ça. Donc on va regarder comment améliorer ça. Donc avec le décorateur property. Alors juste devant le, le getter, donc on va utiliser le décorateur. Euh, vu de l'extérieur, donc on va faire voir donc la propriété hauteur uniquement donc la def hauteur voilà et ici donc pour la hauteur on va définir son setter et là on va donner comme méthode juste le nom de la propriété donc self et puis h qui sera la nouvelle hauteur donc là on a défini euh, modifie la définition de notre euh, classe rectangle on va regarder si euh, on n'utilisait pas ça ailleurs dans le code Ici on fait un set hauteur, on, va... on peut aussi l'utiliser dans, dans la classe elle-même, donc on dit hauteur égale h, c'est pas la même chose, quand on écrit ça, on fait appel au setter qui est ici. Et quand on voilà, au niveau de la hauteur, c'est bon, c'est des cendres internes. Donc a priori tout va bien. Donc là, si j'exécute, j'ai une, a... une erreur parce que maintenant cette hauteur n'existe plus. Voilà. Donc, il faut que j'écrive ça, donc, comme si c'était un attribut auquel on accédait directement, hein. Donc, on va écrire tout simplement, euh, r.hauteur égale moins 30. D'accord? Ici, on va faire, euh, la même chose. Donc, r.hauteur égale, je sélectionne, voilà, égale 10. Voilà, égale 10. Après, on a la hauteur, getHauteur n'existe plus. Hein, donc, euh, puisque pour obtenir la hauteur, il nous suffit d'écrire le nom de la propriété. Et là, on a la même chose ici. Donc voilà. Donc là, normalement, ça devrait être OK. On va vérifier ça. On fait le run. Yes. Donc là, on a mis en place notre propriété avec property et le setter qui est associé à la propriété hauteur. Et euh, on a utilisé donc euh, cette nouvelle manière de, de faire. Hein. Donc euh, on accède à la propriété, on peut lui fixer une valeur. On passe bien par euh, le setter avec vérification, euh, est-ce que la hauteur elle est positive ou non. Si elle est négative, on fait rien du tout. Et là, ça nous permet de voir euh, la hauteur. Alors après, on peut, euh, voilà, on peut faire la même chose pour largeur. Hein. Donc euh, on y va, largeur. Hop, après on y va ici on rajoute donc at largeur point setter. là le setter c'est uniquement le nom de la propriété largeur ensuite on regarde si on n'utilise pas donc ici on n'utilise pas et <coughs> euh, à l'intérieur ben voilà oui, il y a dans l'initialisation largeur on a la même chose donc on fait égal à l voilà donc là, on refait un petit run. Normalement, il n'y a aucun, voilà, il y a aucun souci. Donc on a fait ça. Euh, oui, ah oui, ici, donc on fait appel à une méthode surface qui nous, qui nous permet d'obtenir la surface. On pourrait dire également que c'est une propriété. Donc rien ne nous empêche de dire di surface. On ne fait pas de setter, hein, parce que c'est pas comme ça qu'on modifie la surface du, de notre rectangle. Hein, D'un rectangle, il faut passer par une modification de largeur ou de hauteur mais en attendant on peut mettre surface, donc là pour euh, voir la surface il n'y a plus besoin de la paire de parenthèses qui correspond à un appel de méthode, là c'est une propriété surface, donc on la manipule comme ça, et on regarde dans notre code, voilà, ici on fait un save de surface, on va également ôter la paire de parenthèses, donc là on fait à nouveau un run, tout est ok, donc on a le comportement qui est attendu. Et maintenant, on a trois propriétés, donc la propriété surface, euh, donc sans setter, et la propriété haute hauteur ainsi que la propriété largeur, qui euh, elles ont euh, un setter et un getter. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus simple à utiliser hein, d'un point de vue euh, utilisateur. Euh, oui. Ah oui, pour conclure, euh, le code Python, euh, donc ce code-là, il est disponible sur le site qui est associé à la chaîne. Hein, et euh, je vais mettre un, il y a un lien en, en commentaire de cette vidéo. Sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.